Pourquoi y a que moi qui fais ça déjà Touche pas. Il y a du sang dessus et tout. Dire, ça me fait pas ça. Ah ouais non non non, je suis pas chaud. Il y a du sang dessus et tout, non, j'ai pas confiance. Hello, aujourd'hui on teste quelque chose de nouveau. Un format un peu différent et un sujet qui change de ce qu'on a l'habitude de te proposer sur la chaîne, donc je compte sur toi pour nous partager dans les commentaires en dessous de la vidéo ton ressenti et de nous aiguiller sur les prochains sujets que l'on pourrait te proposer. On teste donc quelque chose de nouveau pour deux raisons. D'abord, parce que je me suis encore blessé à l'épaule et ça, je vais y revenir juste après plus en détail dans la vidéo mais aussi parce que nous sommes actuellement en Chine où on te prépare du nouveau pour 2020 mais ça c'est encore top secret. Et Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble s'il est possible d'accélérer ta récupération à la suite d'une blessure parce qu'on le sait tous, une blessure c'est quelque chose qui peut plomber ta préparation et t'empêcher de t'entraîner donc on est tous un peu impatients de pouvoir récupérer et retrouver les chemins de l'entraînement. Ça te donne envie Allez, c'est parti Comme je te le disais à l'instant, je me suis de nouveau blessé à l'épaule. Alors, pas en nageant, mais en faisant de la box taille En fait, je suis mal retombé et ça a réveillé une vieille blessure qui m'empêche de faire du sport comme je l'aimerais. Et pour donner un peu plus de contexte, tu peux le voir sur la photo, je fais la gueule parce que le gentil prof de boxe thaïlandaise m'a fait un balayage et forcément, quand tu tombes de ma hauteur, ça fait plus mal que de la sienne. Il s'est pas vraiment rendu compte de ce que ça pouvait engendrer. Et j'ai donc vraiment besoin d'accélérer ma récupération parce que ça m'insupporte de ne pas pouvoir faire du sport pendant plusieurs semaines, je deviens irritable et peut-être que tu es dans la même situation que moi quand tu n'as pas la possibilité d'aller à l'entraînement et si en plus ça plombe ta préparation parce que tu as planifié déjà tes objectifs, j'imagine que tu es impatient de pouvoir récupérer. Et devine, bonne nouvelle, il y a une flopée de salons de massage à même pas 5 minutes à pied de notre hôtel qui propose de la médecine traditionnelle chinoise et notamment ce truc avec les ventouses qui s'appelle la cupping thérapie que tu as certainement déjà aperçu aux Jeux Olympiques sur Michael Phelps. ça fait des traces sur le corps. Très honnêtement, je pense que ça impressionne souvent les adversaires mais paraît-il que ça permet d'améliorer la récupération et même de soigner les blessures. Alors, autant jouer carte sur table avec toi, moi je suis carrément flippé de le faire, je ne le sens pas du tout et je suis plutôt du genre un peu douillet, donc le truc de se faire aspirer la peau, ça me fait carrément flipper parce que bah, j'ai peur d'avoir vraiment mal lorsque je vais aller faire ce truc. Et J'ai donc gentiment demandé l'avis de Camille et Blandine qui travaillent au quotidien avec moi. Elles sont déjà passées par là puisqu'elles l'ont testé lorsqu'elles étaient nageuses de haut niveau, c'est-à-dire il y a genre 5 ou 10 ans oh et leur retour a été assez simple, ça fait mal mais ça marche. Donc, si tu le veux bien, on va peser le pour et le contre maintenant pour voir un peu les bénéfices que ça peut m'apporter au-delà de la douleur. J'ai donc fait quelques recherches sur internet et j'ai trouvé une liste des bénéfices colossales. A commencer d'abord par tout ce qui est pathologie articulaire, que ce soit au niveau des rhumatismes, euh, des sciatiques ou bien de, de l'épaule, alors des périarthrites de l'épaule, les entorses, les tendinites. Il y a énormément de bénéfices qui sont liés aux douleurs articulaires de fait pratiquer euh, la cupping-thérapie. Mais ce n'est pas que euh, au niveau articulaire, puisqu'au niveau viscéral, au niveau digestif et au niveau gynécologique, pour mesdames, il y a également beaucoup de bienfaits qui sont liés à la pratique de la cupping thérapie. Euh, ça peut également aider à soulager les migraines, les pathologies ORL, euh, les problèmes veineux. Et enfin, au niveau dermatologique, donc au niveau de la peau, toutes les maladies de peau, acné, eczéma, allergie, psoriasis, on a l'impression que. Quasiment tout peut être soigné par la cupping-thérapie, par même de problèmes hormonaux, donc à peu près toutes les glandes qui sont susceptibles de sécréter des hormones. Et Enfin, le dernier point sur lequel la cupping-thérapie a été rendue le plus célèbre, c'est grâce à la récupération qui permet d'être accélérée particulièrement chez les sportifs, on l'a vu chez Michael Phelps en premier et aujourd'hui on le voit chez de très nombreux sportifs, quelles que soient les disciplines. Alors, bien entendu avec une liste pareille de bénéfices, ça met beaucoup de poids dans la balance et c'est bien beau de voir autant de bénéfices et autant de pathologies qui peuvent être traitées, mais comment ça fonctionne concrètement D'abord, il faut bien différencier les deux types de méthodes qui sont utilisées dans le soin avec les ventouses. D'abord, il y a euh, les ventouses humides et les ventouses sèches. Dans les deux cas, il y a un point commun c'est qu'il s'agit de réaliser une aspiration de la peau. Et pour ça, ça peut être soit en chauffant euh, l'intérieur de la ventouse pour euh, créer ensuite une dépression et une aspiration, ou bien avec un pistolet qui va permettre d'aspirer l'air et donc d'aspirer la peau par dépression toujours. En plus de l'effet de succion, la ventouse humide consiste à griffer la peau pour permettre de faire sortir le sang. Il y a écrit indolore, perso moi j'y crois, mais pas du tout et pour le truc de griffer la peau avec une ventouse humide ne compte pas sur moi, peut-être que Camille pourra le faire, après tout elle est plus courageuse que moi, mais moi c'est un non définitif. Je reprends donc mes recherches que j'ai fait en amont de cette vidéo. D'abord. Euh, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a différents degrés d'aspiration. Ça, ça tombe bien quand même parce que euh, bah peut-être que je vais pouvoir négocier une aspiration un peu moins forte. Et euh, L'aspiration, ce qui est intéressant, c'est qu'elle favorise euh, non seulement l'irrigation sur le point local sur lequel elle est appliquée, mais également l'irrigation des organes internes qui vont être euh, reliés par réflexe aux zones de la peau sur lesquelles il va y avoir cet effet de succion. Ça, c'est typiquement lié à la médecine chinoise traditionnelle et les différents points d'acupuncture. Euh, L'autre point qui est intéressant, c'est qu'elles vont stimuler le métabolisme. Elles vont également éliminer les tensions musculaires et les géloses et enfin elles vont activer le système immunitaire. Et Le petit avantage supplémentaire de l'utilisation des ventouses humides, c'est que grâce au saignement, ça va permettre d'évacuer les toxines. De mon point de vue, ça me paraît assez simple puisqu'il s'agit de favoriser la circulation sanguine, la circulation lymphatique et ce sont des choses qu'on retrouve assez souvent, que ce soit dans les massages, dans les jets hydromassants ou même dans la pratique des ultrasons. Le point qui suscite le plus la curiosité chez moi, c'est vraiment le positionnement des ventouses sur le corps puisque, en médecine traditionnelle chinoise, le corps est cartographié euh, et chaque point peut être relié à un organe. C'est ce qu'on voit beaucoup en acupuncture, donc je serais très curieux de découvrir un peu ces sensations puisqu'elles sont assez éloignées de notre médecine traditionnelle occidentale. Allez, c'est parti Bref. Je suis en route pour aller directement euh, au salon de massage dans lequel on va pouvoir euh, tester. C'est pas la peine de tergiverser davantage. Je pense qu'on euh, a suffisamment évoqué les différents bénéfices et, euh, et les éventuels inconvénients qu'il peut y avoir. Euh, maintenant, c'est quand même le moment de justifier rationnellement que c'est une bonne idée que je fasse ça. Donc, euh, Puisque j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la nuque et j'ai commencé à avoir quelques migraines ces derniers jours peut-être du, du voyage en Chine et également euh, le fait d'avoir euh, pas mal de stress et pas mal de déplacements euh, ces derniers temps donc euh, voilà c'est une bonne chose de faire ça et on va voir, euh, je vous fais mon ressenti tout de suite en ressortant euh, de ce massage et puis on pourra aussi voir à quoi ça ressemble physiquement sur ma, sur ma peau et sur l'ensemble de mon corps. Allez c'est parti Première ventouse quand on le pose et elle commence à aspirer on sent bien que la peau elle vient avec et on sent bien que ça tient et après au fur et à mesure plus elle t'en pose sur le haut du dos et euh, plus tu commences à sentir la chaleur et du coup euh, ça atténue un peu la douleur en fait à tous les antidouleurs qui, sont, qui apparaissent et, et, et du coup ça atténue vachement et puis après une fois qu'on descend sur la colonne ça fait relativement peu mal mais les deux pires, c'est ceux qu'elle vient placer là juste sur les poignées d'amour en bas là, ceux-là ils t'aspirent la peau, ils t'aspirent un peu du gras et ceux-là ils sont vraiment… on les sent bien quand elle les pose et pareil celui qu'elle a pu mettre sur, euh, au niveau du, du haut du coccyx, celui qui est posé là juste sur l'os, tu en on le sent bien aussi et, euh, et ce qui est marrant et ce qui est particulier c'est vraiment au moment où tu es allongé et que tu en as tout partout sur le dos. Pas forcément hyper mal, par contre dès que tu commences à respirer, à vouloir prendre un peu d'air, tu sens que ça tire très fort la peau et du coup tu es vraiment paralysé, c'est-à-dire tu peux absolument pas bouger pendant toute l'expérience et, euh, et tu dois respirer vraiment par, euh, par petit à coup. Euh, moi qui étais très stressé au départ, moi j'ai essayé juste de, de me concentrer sur ma respiration et de me focaliser sur le fait que ça allait bien et euh, ça s'est pas trop mal passé. Je pensais que ça ferait plus mal que ça. Là maintenant, à part dans le bas du dos où ça tire encore, ce que je te disais là sur le sur le coccyx, ça fait vraiment mal, et là maintenant ça continue de tirer. Sinon, non, le, sinon ça va, je ressens plus rien. Tu au, toucher, au toucher, c'est vraiment bizarre, parce que là quand je touche la boule que j'ai juste ici, là, par exemple, je <rire> suis pas habitué d'avoir une boule dans le dos comme ça, ça fait vraiment flipper, mais sinon ça va, pas mal. Et tu peux bouger niveau mouvement, t'es pas ah, gêné ouais, non. non, non, ça va. Et, euh, Bon, le mal de tête est passé. Après, je pense qu'il y a tellement de, de stress et de sécrétion d'hormones à ce moment-là que ben, je sens plus rien. Bon, comme je te l'avais promis, je devais te faire une update. Après, on est à plus de 36 heures après euh, l'opération <rire> massage et ventouse. Et euh, je me suis dit, bah pourquoi pas aller ici au Water Cube de Chine pour aller nager. Le problème, c'est que... Euh, en fait, Pékin, ils vont accueillir les Jeux Olympiques en 2022 mais les Jeux Olympiques d'hiver, du coup euh, le Water Cube s'est transformé en Ice Cube et ils ont mis une patinoire, pas évident pour nager, donc je te ferai un update d'ici 48 heures quand on sera au Chimin. Allez, ciao Bonne nouvelle cette fois-ci pour le test, il y a de l'eau et pas de la glace. Euh, on est à entre 72 et euh, entre 3 et 4 jours après le, après le test. Bah, Du coup là mon dos, euh, ça se voit quasiment plus. Je peux essayer de te montrer, je vais réussir à le faire. Donc, il n'y a plus beaucoup de traces. Euh, par contre, euh, ben, je ne me... sens pas une énorme amélioration au niveau des épaules. Euh, L'impact, voilà, je trouve qu'il n'est pas, pas énorme au niveau de l'articulation. J'ai encore des douleurs. Alors, c'est peut-être un peu précoce pour, euh, pour faire un bilan euh, complet là-dessus. Néanmoins, euh, au niveau du dos, je suis vachement plus relâché euh, puisque ben, les ventouses ont été placées tout autour de la colonne et, euh, et c'est plutôt intéressant sur ce point-là, euh, mais voilà, ce n'est pas une recette miracle qui va permettre de résoudre euh, toutes les douleurs qu'on peut avoir et notamment euh, les tendinites. En revanche, je me concentre sur un autre truc désormais. Euh, après quelques recherches, je vais essayer de te euh, partager ça dans le prochain challenge et, et te montrer comment est-ce qu'on peut assez facilement corriger sa posture et se focaliser sur les choses qui sont importantes pour se permettre d'être en meilleure santé et notamment euh, si tu travailles sur un poste de bureau, sur un ordinateur ou si tu passes beaucoup de temps sur ton smartphone à pencher la tête comme ça, il ben, y a pas mal de, euh, de dégâts qui sont au niveau des cervicales mais au niveau de la colonne en règle générale et qui peuvent être résolus avec du travail de posture. Donc ça, si ça t'intéresse, bah je t'invite à nous le dire en dessous dans les commentaires. J'espère que ce format un peu différent euh, t'a plu. Et, euh, et n'hésite pas du coup à nous partager ton ressenti dans les commentaires, tes questions aussi si tu veux qu'on euh, puisse faire des vidéos sur le sujet. Et puis euh, bien entendu, à nous laisser un pouce si ça t'a plu. Abonne-toi en cliquant par là. Et puis moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.